Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve dans le sud de l'île, dans un restaurant typiquement local avec une magnifique vue sur les bateaux et sur l'île de Kotan. Vous voulez bien manger à Koh Samui, vous aimez fréquenter les restaurants thaïlandais tenus par des locaux et fréquentés par des locaux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 le, les plages de thonkroot et le petit port de thonkroot. Aujourd'hui, je viens déjeuner dans ce restaurant typiquement thaïlandais qui est ici en face. J'ai commandé un euh, pat kimao au calamar. Pat kimao au calamar. C'est parti Petite coconnette pour commencer. C'est un peu l'ambiance de ce restaurant fréquenté beaucoup par les Thaïlandais face à la cocoterie et la mer. Voilà le pat Squid. Et Seafood! Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit. Bon appétit. Les plats thaïs sont entre 100 et 150 bahts, autant dire tout à fait raisonnable. Vous allez vous régaler. Ça s'appelle Krua Chumpo, c'est à Tonkroute, directement au bord de la mer à Chumpo, vue sur la plage et sur le port. Quand je viens à Tankroot, j'aime me poser sur ce hamac, dans ce joli fauteuil ou juste ici face au port pour voir le balai des bateaux. Vous trouverez la géolocalisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de me mettre un like ainsi qu'un petit commentaire.